La création de député, le député de Michigan James Bay. Monsieur le Président, ben. j'ai l'honneur de me lever aujourd'hui pour parler de l'inquiétude des parents de mexique Bay-James. Huguette Rodrigue, une résidente de Hearst, est une travailleuse de première ligne. Elle donne tout son temps à l'équipe de santé familiale de nord depuis le début de la pandémie. Mais à cause des directives du ministère de l'Éducation, elle n'aura pas de garderie pour envoyer ses enfants demain. Le centre, dont elle envoie ses enfants, ouvrira ses portes à sa clientèle habituelle, et l'autre garderie en ville n'ouvrira pas ses portes euh, cet été. Avec toute raison, les garderies doivent assurer la sécurité des enfants et des travailleurs. Mais ils font face à une réduction de nombre d'enfants par salle et à l'achat d'équipements de protection individuelle. Sans avoir des directives claires et de l'aide financière directe du gouvernement, Monsieur le Président, les résidents de Mosquée-Walk-Bay James sont très reconnaissants du travail exceptionnel des éducatrices et des administrateurs pendant ces temps difficiles. C'est maintenant au tour du ministre de l'Éducation de faire sa part et d'investir directement dans nos garderies pour assurer que les travailleuses comme Mme Rodrigue puissent continuer à aider nos gens. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Déclaration de député, la députée de Sarnia-Lampton. Merci, Monsieur le Président. Je suis très content de prendre la parole aujourd'hui, de partager un jalon important de ma circonscription de Sarnia-Lampton. Après trois mois très difficiles à 9 heures, Blue à zéro cas de confirmé de COVID-19. C'est la première fois, euh, fois que ça a lieu depuis qu'on a eu la première hospitalisation dans la communauté le 2 mars. Il faut reconnaître qu'il y a le virus dans la communauté, il faut rester vigilant et suivre les lignes directrices de santé publique, mais c'est un jalon pour Sarnia-Lampton. Je vais prendre cette occasion pour remercier tous les travailleurs de première ligne du comté de Lambton de leur engagement à la communauté. Les efforts collectifs pour contrôler la propagation du virus continuent à payer. Vendredi, notre communauté va passer à l'étape 2, à la phase 2 du plan de déconfinement. Et je suis un très enthousiaste quant aux entreprises qui vont ouvrir avec, avec beaucoup de sacrifices. Et j'encourage tout le monde à sarnia encore une fois, d'être ensemble et appuyer les entreprises locales qui ont eu des difficultés pendant cette époque difficile et qui s'engagent à acheter local. Ensemble, on ne peut pas contrôler la propagation du virus. On peut le contrôler, mais il faut s'assurer que les entreprises locales continuent à survivre. Restez en bonne sécurité. Déclaration de député de de windsor Monsieur le Président, euh, en Ontario, on accueille à chaque année 20 000 travailleurs temporaires. C'est presque la, toute la population totale de niagara on -Lake, où euh, ensemble, Huntsville était comme ça. Si. Et souvent, les gens sont dans des tortoirs où ils n'ont pas trop de, de place. Et dans cette pandémie a touché ces travailleurs. Le global Mail dit que 600 travailleurs migrants ont déjà testé positif pour la COVID-19 en Ontario. Dans ma région, deux jeunes hommes du Mexique sont décédés à 24 et 32 ans. Le Canada n'assure pas la sécurité des travailleurs migrants et l'Ontario aussi. Ils viennent ici parce que les Canadiens ne veulent pas faire leur travail et ils travaillent 60 par, par semaine ou plus pour appuyer leur famille à la maison. Et ils ne peuvent pas appeler malades. S'ils appellent malades, ils ne sont pas payés. Ce sont des travailleurs essentiels. Mais à cause de leurs circonstances, ils sont traités comme des gens qu'on peut euh, laisser partir, euh, les faire disparaître. Leur salaire doit être protégé. On a besoin d'une subvention salariale pour les travailleurs migrants. Et Il y a de bons aliments en Ontario, mais on a besoin des travailleurs étrangers pour qu'on puisse avoir les fruits et légumes frais dans nos cuisines. On peut faire mieux, il faut qu'on fasse mieux. Déclaration de député. La députée de Carlton. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Bruxelles, c'est une petite village en Somalie. C'est là où il y a une académie, c'est-à-dire l'académie de l'espoir, qui a une relation spéciale avec le Canada. Ça a été, l'école La... La... a été construite par. Euh, la Fondation Espoir Somalien, euh, qui, a mené, qui a fait part euh, au Canada mené par quelqu'un qui a survécu à la guerre et qui s'est établi au Canada, qui a fait toute une différence à Ottawa. Il voulait faire une différence euh, au pays où il est né, qui a continué à souffrir depuis 30 ans. Son rêve, c'était de contribuer à un meilleur avenir pour les enfants en Somalie et l'éducation, c'était un plan important de son plan. Il envisageait d'avoir un monde où tous les garçons et filles somaliens Somalie pourraient avoir l'éducation. C'est important. Maintenant, on célèbre le dixième anniversaire. Le financement a commencé en 2008 et appuyé par Human Consortium International, les services policiers et la famille Learn depuis que l'Académie d'espoir en Somalie est menée par des bénévoles et on veut donner de l'éducation à des jeunes sans privilèges. Cette année, on a été obligé d'allumer le gala à cause de la COVID-19. On va avoir un gala virtuel et aller à somalihopeacademy.ca pour avoir plus de détails déclaration de député, la députée de Sainte-Catherine. Merci, mon bureau a, a, a, a enregistré 112 fois où les infirmières m'ont téléphoné. C'est des héros et sous des circonstances normales, j'aurais invité les infirmières, elles seraient là, elles seraient à côté de nous. Tout le monde l'aurait appelé, dit et donné une bienvenue venue d'héroïne, mais il y a une différence comment je les vois en tant qu'héroïne et comment ce gouvernement le voit. Ce sont des héros pendant le point de presse et les médias sociaux, mais quand ils ont besoin de quelque chose, il y a juste un silence. Il n'y a pas une seule infirmière a reçu euh, le paiement de la pandémie et dans l'hôpital régional de Niagara a eu une éclosion il y a quelques semaines. Une infirmière a téléphoné pour dire que le, la, les directives de la province qui n'étaient pas très strictes et le manque d'équipement personnel de protection individuelle n'était pas là. En février, à Richmond Hill, cela voulait dire que le gouvernement a pris 19 cents de l'heure pour les infirmières qui travaillent 19 cents. Les infirmières sont des héroïnes, mais si on ne demande pas quand on est payé ou pour avoir plus d'équipements de protection individuelle, si ce n'est pas cher, ces hommes et femmes, et la réponse à la pandémie ont fait revenir notre économie. Et je suis fatigué qu'on les appelle des héros et des héroïnes, mais qu'on ne les traite pas comme des héros et des héroïnes. Ce n'est pas juste bien que les infirmières sont des héroïnes quand ils ne sont pas chers. Les infirmières et tous les travailleurs de première ligne méritent mieux de ce gouvernement. Déclaration de député d'Ottawa-Vanier. Merci, M. le Président. Ça me fait plaisir de me lever aujourd'hui en chambre, euh, coïncidence avec la journée de mon anniversaire et mon premier, ma première déclaration. J'ai décidé de partager une nouvelle positive. Alors, Monsieur le Président, le bien-être des aînés est devenu une préoccupation majeure partout en Ontario. J'ai visité plusieurs résidences dans ma circonscription avant la pandémie et j'ai tenu à recommuniquer avec chacun d'eux pendant la pandémie. L'une de ces organisations s'appelle Montfort Renaissance. C'est un centre bilingue qui offre des services d'aide à la vie autonome dans une résidence et aussi des services à domicile et des services de jour pour les aînés. Cependant, ce qui est exceptionnel avec Montfort Renaissance, c'est qu'il semble que cette résidence ne se soit pas laissée prendre par surprise par cette pandémie. En effet, Montfort Renaissance avait déjà en place un plan de pandémie. Les employés étaient formés sur les meilleures pratiques et un plan de crise a rapidement été mis en place. Leur nombre de cas COVID-19, Monsieur le Président, c'est zéro. Aucun cas parmi les résidents. Cette organisation appuie donc directement notre système de santé et est un modèle à suivre sur la façon de prendre soin de nos personnes chères avec dignité et respect. Et il me fait plaisir aujourd'hui de les féliciter publiquement pour leur succès. Nous savons tous qu'il faut repenser les qualités des services offerts à notre parenté qui a besoin de soins. Cette réflexion devra être accompagnée de changements législatifs et de financements nécessaires afin de démontrer le leadership et la responsabilité que les Ontariens sont en droit d'obtenir du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Déclaration de député, la députée de Willowdale. Merci, Monsieur le Président. Euh, juin, c'est le mois du patrimoine philippin et on, je veux reconnaître 280 000 philippins en Ontario qui, beaucoup d'eux, vivent dans ma circonscription. Les philippins ont commencé à venir au Canada depuis 200 ans et ont contribué à notre province et à notre pays. Depuis de, de quelques années, j'ai rencontré beaucoup de philippins Ce sont des gens avec un cœur ch chaud et sont très fiers de leur patrimoine, de leur culture et, et partagent leur langage et la bonne cuisine et les valeurs de servir la collectivité et l'importance de la famille dans notre province. En 2017, j'ai eu grand honneur d'aller à l'Ordre des, des chevaliers pour des, de Rosal et pour, qui rend hommage à Dr. Euh, Rosal qui est l'idéal des gens qui m'invitent souvent chez eux, les philippins qui veulent partager leur culture. Malheureusement, cette année, la célébration du jour d'impendance de, des Philippines le 12 juin n'était pas possible à cause de la pandémie. Mais je veux souhaiter à mes amis dans la communauté philippine un bon mois du patrimoine philippin. Je veux vous voir en personne et je veux manger, manger aussi la lorale. Salam Déclaration des députés, Député de Sudbury. Merci. Melanie Hughes, de ma circonscription de Sodib, a levé l'alarme des questions sur les soins de longueur depuis des années. Après que sa famille a eu une expérience dévastatrice en 2015, sa mère a été euh, agressée et elle était à Newmark et l'enquête dans l'agression sexuelle. Elle n'a pas donné de fermeture, ils n'ont jamais répondu et c'était pas redevable. En 2018, Mélanie a parlé avec le Premier ministre du besoin de réparer les choses dans les soins de longue durée. Le Premier ministre a dit qu'il s'engageait à améliorer les soins aux aînés de cette province. Mélanie pense quand même qu'on recule quant aux soins de longue durée. Dans le rapport, on a envoyé au moment où elle a su que sa mère a été agressée. On a une enquête pour réparer la chose dans les soins de longue durée, mais tout le monde sait que ça existe depuis trop longtemps, ces problèmes. Personne ne devait pas passer par ce que Caroline a souffert. Melody demande à ce qu'on passe au geste. Ce gouvernement va écouter à Melody et des millions d'Ontariens qui ont demandé une enquête. Merci. La, le député d'Oakville. Merci, M. le Président. Et aujourd'hui, j'ai grand honneur d'être là pour reconnaître les récipiendaires dans ma séconception de Oakville, des bourses de la Fondation euh, de Trillium. Il y a quatre récipients pour Clean Health, qui est une charité qui existe depuis 20, 85 ans et qui aide le bien-être par vie indépendante et un assurance rédu rédu rédu réduit et des soins pour la démence, et qui aide les aides-soignants aussi bien que les gens qui vivent, la vivent avec la démence. L'organisme suivant, c'est le YMCA d'Oakville, qui appuie la communauté depuis 1956 et qui a amélioré la, vie, la qualité de vie de milliers de personnes à Oakville. Leur bourse est donnée pour avoir... Un programme des pères et de bonne forme pour les jeunes de, de 13 à 18 ans qui ont des problèmes avec la santé. Un autre récipient d'aide, c'est Home Sweet Hope dont, où, avec lequel on veut briser le cycle de la pauvreté. Et finalement, le réseau environnemental de Halton qui a appuyé la capacité d'action contre le climat dans notre com communauté. Félicitations à tous ces organismes qui ont reçu ces subventions et de faire toute une différence à notre collectivité. Merci. Déclaration de député, le député de Milton. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour reconnaître un ancien député du, euh, provincial euh, libéral, M. Walt Elliott, qui est décédé le 4 juin à l'âge de 87 ans. Lui et sa mari ont célébré leur 60e anniversaire de mariage. Walt Elliott, a représenté l'ancienne circonscription d'Alton North de 1987 à 1990. Avant d'arriver en politique, M. Elliott a travaillé dans sa communauté comme un enseignant et plus tard en tant que directeur d'école. Il a été impliqué dans, la levée de fonds, dans les levées de fonds pour beaucoup d'organismes communautaires et inclut, sans limiter, sans traite, le Musée agricole de l'Ontario le musée régional de Halton et l'université McMaster. Pendant cette période, ici en Chambre, sous le premier ministre Peterson, il était l'adjoint parlementaire au ministre du Logement. Au nom de tous mes collègues dans cette Chambre, je veux souhaiter mes condoléances les plus sincères à la famille Elliot et la façon comment on peut essayer de servir notre communauté collectivité aussi honorable que, honorablement que M. Hervé. Merci. Merci. C'est la conclusion des déclarations.